Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, sur la chaîne de temps en temps, on fait des vidéos labo qui sont des vidéos tuto sur des thématiques, des combinaisons de compétences. Alors, je prends évidemment mon main piégeur. Il faudrait que j'essaye cette combinaison de percs sur d'autres tueurs. Mais quitte à faire, je veux combiner en utilisant un maximum de chance et les mettre de mon côté. Donc, on a ici présent le piégeur, avec comme avantage, et ça repose également là-dessus, l'accessoire ressort sanglant qui met en état blessé tout survivant qui essaye de désamorcer un piège. Alors, c'est un axe important sur les autres perks, même si vous n'avez pas spécialement besoin si vous utilisez un autre tueur. La combinaison des perks repose en particulier sur la compétence Terminus qui vient du nouveau tueur Albert Wesker et qui consiste tout simplement à mettre en statut brisé les survivants qui ont été blessés ou en état critique ou accrochés au moment où tous les moteurs sont réparés. Le statut brisé, c'est quoi C'est l'impossibilité d'être soigné. Alors là, c'est hyper intéressant. Jusqu'au moment où les portes sont ouvertes, à partir de là, eh bien, ça dure encore 30 secondes. Et c'est là où le bas blesse, parce que les autres compétences interviennent. Notamment la compétence de Freddy, qui est là, et qui consiste à ajouter jusqu'à 16 secondes le temps où le levier peut ouvrir la porte de sortie. Ça, combiné à la compétence du farceur qui, elle, peut ajouter une minute de blocage des portes une fois les 5 moteurs réparés. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, on remplit les conditions et on stack avec des jetons aucune issue et souviens-toi de moi, on a une minute et 16 secondes en plus ou tous les survivants qui sont blessés en état critique ou sur un crochet sont en statut brisé et dans l'impossibilité de se soigner. Nous avons Rancœur, qui appartient à l'esprit, qui est très intéressant également. Vous pouvez ajouter comme quatrième compétence ce que vous voulez. J'ai essayé parmi les expérimentations de mettre euh, Gardien de sang, par exemple, qui appartient à Freddy, qui fait que lorsque les portes de sortie sont ouvertes et que vous accrochez quelqu'un sur un crochet, eh bien, nous avons euh, pendant un laps de temps euh, une condamnation des portes de sortie. Ils ne peuvent pas sortir, quoi les survivants. Et en plus, on voit leurs auras leur dans le couloir de sortie. Donc, ce n'était pas hyper efficace, je dois reconnaître. Ça fait juste un peu durer la sauce, mais pas plus que ça. Rancœur, en revanche, c'est à la fois passif et en même temps, c'est un atout sur le final, sur l'obsession. Je m'explique. Tout au long de la partie, à chaque fois qu'un moteur va être réparé, nous allons avoir la localisation de tous les survivants sur la map pendant quelques secondes avec leur aura. En plus de ça, à la fin, si par exemple, nous avons l'obsession euh, qui n'est pas, euh, pas blessée, donc qui n'est pas en statut brisé, ce qui va se passer, c'est que euh, l'obsession sera en statut à découvert. Statut à découvert, rappel, c'est quoi Si par exemple, quelqu'un n'est pas blessé en un coup en M1, eh bien, il tombe directement en état critique. Et en plus de ça, Rancœur vous donne la capacité de mourir l'obsession. Donc, l'obsession est exposée, tous les autres sont en statut euh, brisé s'ils sont blessés. C'est hyper intéressant, c'est hyper oppressant et surtout, c'est la surprise. J'aime bien les compétences qui surprennent tout au long de la partie. Et euh, pour le coup, vous avez à faire votre taf avec les capacités spéciales de votre tueur jusqu'au moment où le laps de temps de réparation finale, ça rend tout extrêmement enivrant parce que le jeu d'échecs se ferme, tout se combine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 Qu'est-ce que... Ah voilà. Ouais. Allez waouh Elle a fait ça, ouais. Mais la violence, hein Trois moteurs Sérieux C'est hyper original, c'est hyper original. Hein. Ok, alors. Ils étaient, mais là par contre, il y a de sacrées chances à ce qu'il y ait des gens organisés. Voilà. De grandes, grandes chances. Posez-vous les bonnes questions maintenant. C'est pas fini, c'est pas fini bien sûr. Ils peuvent finir les moteurs en claquant des doigts. Hein. Une équipe de communication. Une équipe totalement de communication. Totalement. On délivre maintenant. En 3, 2. Oh, ok. Regardez ouais, Je suis hyper que de savoir ce qu'ils ont fait. Regardez, dis, regard, regardez, regardez. C'est une team, c'est une team d'eSport de de BD. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Mais je gère, je gère. Allez, on est à. Pourtant, j'ai pas traîné. Hein. Ah, ok. On ouais, a fait ça. Voilà. Il y a trois gènes qui sont mais éloignés. Mais comme Jaja... Plus éloigné que ça, c'est impossible en fait. 1, 2... Regardez comment ils sont éloignés, ce moteur. C'est ouf, hein Et ils sont déjà soignés, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 pour aller récupérer. 1, 2... Un, un moteur là. Une porte de sortie là, une porte de sortie ouais, là. Ouais, là-dessus. quoi On se sert team. Bah mieux jouer Allez fais ça Faut moi plaisir Ouais Ok Bye. Et il est pas tout seul, il va se faire libérer. Ouais. Direct. Direct. On va miser sur droite. Ouais sur elle. Vas-y, saute. Allez fais ça, fais ça. Ouais. Ouais, posez-vous les bonnes questions là. Ok ok. Ok issue ils vont être obligés de forcer. 3 casser ça. Oh. Ils l'ont soigné, donc ils ont une compétence de soin. De boost de soin. Ils l'ont à coup sûr. Je vais commencer à. Parce qu'ils vont le finir derrière le moteur. Pourtant une, une sacrée remontée. Ils sont en face. Ils sont à, à deux. Parce qu'ils l'ont récupéré, ils l'ont soigné. Ouais. L'autre passe à gauche. Il y a quelqu'un qui est là. Genre elle. Ouais, c'est ça. Et non, ok. Et oui. Du coup. Et oh, mais là, euh, je vais pas attendre. Je vais pas attendre. Je la crosse direct. Là, euh, je suis navré d'être désolé, mais... Oh, ok. Une team du feu de Dieu. Ils sont sur ce moteur-là. Que vois -je, que vois-je. On a quelqu'un qui est là. Elle fait ça. Elle est devant. Grosse team. Grosse, grosse team. Grosse team. Qui a... Ok. Elle a quoi, la team Elle est là. Ouh, ça groove. là là, énorme. Énorme. Énormissime Merci pour tes 1000 bytes, merci beaucoup Psalis. Merci pour ton soutien à la chaîne. Cadeau. Bon, J'espère que ça te fait plaisir. Ce coup de machette. Voilà. Elle ouais, fait ça. Oh, ok Merci pour les mid Est-ce qu'on peut faire une pluie de ninjas, s'il vous plaît, pour XX? Ça couvre un max. Ça couvre un max, j'ai l'impression. Là, c'est une très grosse team. Très, très grosse team. Ils ont fait, en on rien de temps, trois moteurs très éloignés les uns des autres. On a galéré à mettre. Euh, ok, on a quelqu'un qui est là. Ah ouais, bah ouais. On a l'autre qui est là. Ouais. On va pas hésiter, hein. franchement, euh, c'est l'obsession euh, aux effets. Maintenant, il va se faire libérer, parce que j'ai vu les Et Ils vont essayer d'utiliser euh, la protection. Donc on va faire plutôt ça. On va viser la deuxième. Parce que Terminus vise la deuxième vise la personne blessée, et on sait que il y a Boron On le sait. Ils avaient fait des réparations de moteur extrêmement, extrêmement bien positionné. Qui a totalement empêché, pour ma part, un trigène. Et j'ai pas traîné au début de la game, j'ai pas traîné, c'est ça qui est ouf. Ils se sont soignés hyper rapidement. Donc ils sont à côté de leur totem de malheur pour booster la vitesse de soin. Je suis très impressionné et j'adore ça, j'adore ça. Ouais. C'est compliqué pour eux. Ah, ok. Ça reste je vois mais c'est.. C'est euh, intéressant. Les portes de sortie. C'est-à-dire que là. Il y a quoi Les portes de sortie sont bloquées avec des pièges. S'il y en a un, une fois que c'est réparé, s'il y en a un seul, un. Ah, on va de m'attirer. S'il y en a un qui abîme, qui désamorce un piège, au moment où euh, on arrive à la sortie, il va se mettre en état brisé, grâce à Terminus. On va chercher le totem. Je crois que je l'ai entendu par là. Un, deux. Ouais. En train de les avancer, ces moteurs. Ils vont commettre des pièges. Des pièges. Ils vont commettre des... Euh, pardon. Oh, vu. Ils vont commettre des erreurs. Donc là, je pré shot que leur euh, totem en question dissimule les empreintes. Et que l'autre est retourné par là, et qu'il voudra ressortir par ici, par la gauche. Donc je vais essayer de le rabattre par là-bas. Voilà. Et c'est le cas, c'est le cas. Donc je le rabats. Ville de naissance. C'est qu'il y a quelqu'un là qui se cache en jouant un move. On va montrer exactement où il était. Attention. Ah ouais. Très bien, très bien. Ok. Je sais pas si c'est... Les deux sont en soit en P1, soit en P2. Mais pas en P3. Voilà. Je pense qu'elle va abandonner. Vu le profil de la team, Ils sont en mode oh, allez, allez, euh, rush, rush. Je pense qu'ils vont faire ça. Je vais m'éloigner. Si on voit là ce qu'il donne, rien du tout. L'autre, est que. Oh, l'autre se défend. L'autre se défend c'est bien, c'est On sait... Ok. Qu'elle est en P3. Oh, déjà, on ne voit pas la tunnel, déjà, pour le principe. Voilà. On va le laisser se suturer tranquillement. On sait que l'autre est caché. Ah, enfin, ici. Elle est en P1. Quelque part là, en train de jouer à cache-cache. Et on a toujours, et ce qui est grisant, c'est de se dire qu'on a euh, encore des éléments, des avantages de fin de jeu. Parce qu'on a aucune issue. On a les portes qui seront bloquées pendant 60 secondes. Ah voilà. Bah ouais, non mais... Ok. On peut pas aller sur le... Pas la tunnel. Et Dana par contre si elle joue un peu trop cache-cache. Ah team de feu qui tombe contre Bernard. Ok, bah ouais. Super, ce qui va bien. Ça va pas suffire. On va la récupérer, elle sera en paire. Par contre, elle. Ouais, bah ouais. C'est vraiment en plus un profil de. Euh, je suis sur le, le crochet, j'abandonne. J'avais cassé tous les loups. C'est mouchi. Les deux sont blessés. On peut finir de me réparer les dames hein. Mais il faut plus attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas que j'attende euh, qu'il se passe euh, un truc là. Et je pense qu'il a tendance à sortir. Ok, non. Pas sorti. Tu est parti dans un moteur, dans un piège, pardon. Enfin, voilà. un placard Ouais, bah, vas-y, quoi. J Abandonne C'est le profil, je l'avais spoté. Je l'avais direct spoté. C'est quoi Et là, je rigole si la trappe apparaît à, à côté de moi. Hein. Ok. Des chances, c'est ce qu'elle s'enfuit, hein. Ok. Elle est condamnée. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y Vas-y. Statue brisée. Grosse team. Statue brisée. Un piège à chaque porte de sortie. 60 secondes de condamnation des portes de sortie. Augmentation du temps. Je vais t'attendre. Juste à, juste à vous offrir un café en fait. Il bien sûr que l'attraper là. attrapé devant le coup depuis le début. Regardez, hop là, je me vu, c'est terrible. C'est terrible. Là, juste avec les 60 secondes. Elle peut se cacher. J'ai quasiment. J'ai même pas 60 secondes. On est à 76 secondes d'augmentation d'ouverture. Et je crois que c'est 2 minutes. Arriver à la moitié, c'est fini. Je peux aller me poser euh, sur un banc. Euh, Prendre ce truc et faire. Tiens. Euh, voilà. Pouah, la game compliquée avec une game. avec Et une... en, en plus, c'est tu sais quoi Je vais la laisser se libérer. Vas-y, libère-toi. Libère-toi, vas-y. Ouais, fais un plaisir. J'y vais pas. Hein. Vas-y, libère-toi. Vas-y, c'est ton moment. Maintenant, attends 60 secondes. Et quand on aura attendu 60 secondes, augmente. 16 secondes. Le temps d'ouverture du levier. John Hyde, bienvenue. Est voilà. Est-ce que le, ça marche sur le deuxième aussi ou pas Ouais. Automatiquement. Allez. Grosse team. C'est bien de réagir, Ça fait plaisir de t'entendre. Le début a mis un coup de pression très, très intéressant, vraiment.